Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je voudrais vous parler de la gestion du risque du money management. Donc, c'est un point que je détaille bien dans ma version 2.0 du scalping parce que j'ai des étudiants qui ont de très bons résultats et puis tout d'un coup, eh bien, ils perdent, ils perdent 25% de leur capital sur une après-midi. Donc, c'est vraiment dommage. Et ça, c'est parce qu'ils n'ont pas un bon money management, ils n'arrivent pas à couper leur trade quand il, quand il faut. Ils, ont, ils espèrent que le marché va se retourner. Et ça, c'est une erreur qu'il ne faut pas commettre. Quelle que soit la méthode que vous utilisez, vous devez vous mettre une limite de perte. Une limite de perte par trade, une limite de perte euh, par, euh, par, par journée. Donc moi, je place la limite de perte à 2% du capital donc euh, c'est possible de rattraper 2% de perte euh, très facilement, mais si vous perdez 25% de votre capital, ça, ça devient vraiment très compliqué. Il vous faut des journées pour euh, récupérer une perte pareille. Euh, c'est stressant, vous risquez de prendre encore euh, plus de risques et de perdre encore plus. Donc essayez absolument de vous mettre des limites, c'est vraiment indispensable je dirais. C'est vraiment la base si vous voulez arriver à gagner de l'argent en bourse, en trading. Il faut que vous mettiez des stop loss, une limite de perte par trade, une limite de perte quotidienne et si vous avez atteint cette limite, eh bien vous arrêtez tout simplement. Vous arrêtez de trader pour la journée. Qu'est-ce que ça fait 2% C'est rattrapable. 25%, vous allez mal dormir, vous allez être inquiet, vous allez vous dire que vous avez fait une bêtise. Tandis que 2%, bon, ce n'est pas grave, on peut les récupérer les 2% facilement. En une journée, vous pouvez faire 4-5% parfois. Donc 2%, c'est n'est pas grave, mais 25%, il vous faudra vraiment beaucoup de temps pour les récupérer. Donc faites en sorte de ne jamais arriver à une perte aussi importante. C'est la base, donc je détaille tout ça dans ma formation au scalping. Vous avez un lien ici au-dessus. Ma formation au scalping 2.0, c'est vraiment euh, indispensable d'avoir une méthode de money management, une gestion du risque vraiment stricte et d'avoir une, une discipline. Sinon, euh, vous n'arriverez jamais à des bons résultats en trading. Donc, vous devrez être discipliné. Euh, je sais qu'on a des sentiments d'euphorie ou des sentiments euh, de peine en trading, il faut limiter ces sentiments, il faut arriver à les gérer pour arriver à avoir de bons résultats. Euh, le trading, la bourse, ce n'est pas euh, devenir millionnaire du jour au lendemain, hein, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est petit à petit donc euh, augmenter ses gains tous les jours, avoir une progression euh, régulière et pas tout d'un coup une chute, euh, une chute de, de 25%, il ne faut pas, faut pas faire ça. Si vous êtes encore à ce stade-là quand vous, quand vous tradez sur un compte réel, eh bien arrêtez de trader sur un compte réel, repassez sur un compte de démonstration. Voilà, j'espère que ce conseil vous aidera vraiment. Euh, si vous avez aimé cette vidéo, même si elle est un petit peu dure peut-être euh, pour certains, eh bien, likez là, partagez-la, ça pourra servir, ça pourra aider certainement certaines personnes. Et j'espère vous retrouver dans une prochaine vidéo. Euh, donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment, vous pouvez vous inscrire ici en dessous et cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez un email dès que je publie une nouvelle vidéo. Voilà, j'espère vous retrouver très prochainement dans une vidéo ou parmi mes étudiants. À très bientôt, au revoir.